Pour faire une sélection sur LibreOffice Calc, nous pouvons sélectionner une colonne en tapant sur son en-tête. Donc là, toute la colonne est sélectionnée. Nous pouvons cliquer sur une ligne, pareil, en sélectionnant son en-tête, ou une cellule. Si nous souhaitons sélectionner tout euh, un bloc, si le bloc à des cellules qui se touchent les unes les autres tout simplement en faisant un clic gauche que l'on maintient appuyé et nous relâchons et toute cette sélection est faite ici nous voyons que l'adresse est D9 à G19 D9 représente le point qui est en haut à gauche et G19 le point en bas à droite et ceci indique donc un rectangle qui est sélectionné si nous souhaitons sélectionner des zones qui ne sont pas contiguës et qui ne se touchent donc pas, nous appuyons sur la touche contrôle, nous recliquons quelque part. De la même manière, on peut sélectionner des carrés ou des cellules simples qui viennent s'ajouter à la sélection. De la même manière, nous pouvons sélectionner plusieurs colonnes. De, qui sont donc contingus et nous avons juste à faire un clic gauche et à, à déplacer le curseur et à relâcher. Et si nous voulons faire des colonnes qui ne se touchent pas, alors avec la touche contrôle, nous pouvons sélectionner plusieurs colonnes ainsi.